Bonsoir à tous Bonsoir On va poser les règles. On est en format Conquest, en BO3. Conquest, ça veut dire que vous avez deux decks à jouer, par exemple. Vous gagnez avec le premier, vous devez gagner avec le deuxième. Donc vous devez valider l'intégralité de vos decks. Et un BO3, c'est-à-dire qu'il y a deux decks. C'est-à-dire que qu'il vous... y a maximum trois matchs. Et on ça commence donc par Mélancolie. Contre Nixemera, avec des clash choisis des deux côtés qui sont au summum de la comment du dire fun. Du fun. Enfin, c'est même pas du fun parce que c'est juste euh, surprenant. C'est mage et prêtre contre mage et prêtre. Ça va être, euh... <rire> ça va être très bien. Ah, on est parti. Incroyable, merveilleux. Hop. Ah Un miroir de prêtre Alors Il semblerait que dans la main de Nick nous nous soyons sur du prêtre euh, Katun. Ah oh, ça se salue, c'est de... Euh, c'est sympa. On est gentil. Le bel esprit, hein. c'est ça qu'on aime voir. C'est ça. Ils sont sûrement en train de se taper dessus euh, directement au vocal, mais, euh, mais sinon ça va. Donc on a du euh, prêtre dragon contre du prêtre Katoun. Ça reste, euh, ça reste surprenant. Ça risque d'être long là, par contre. Encore hein. une fois, ça fait longtemps que, que j'ai pas joué, mais quand je vois la mana curve chez Mélancolie, je me dis que. Oula oui. <rire> Je me dis que l'Early Game risque d'être tendu. Alors lila là de chez Nexamera oui il va être assez violent hein, c'est.. Le seul point positif en fait c'est si sa créature là est endommagée. Et donc elle a donc ses plus euh, 3 d'attaque. Mélancolie peut la soigner pour la faire passer à 2, c'est tout. C'est pas mal. Là pour l'instant c'est pas c'est pas foufou hein. Alors, on touche ses cartes, on fait genre on a plein de possibilités mais on va pas les jouer. C'est une vraie stratégie à faire. Hein. C'est euh... ça, oui, oui, ça. ça, si vous êtes T4 et que vous avez absolument rien à jouer, faites pas directement fin de tour parce que du coup votre adversaire sait que vous avez rien à jouer. Alors, chez Nyx on a récupéré un petit clair pour nous faire piocher tranquillou. Ou alors il ils veut pas piocher, ce qui serait surprenant. Voilà, je me disais aussi. Donc pour les personnes qui ne connaissent absolument rien au jeu, euh, le pouvoir du prêtre c'est donc de soigner deux points de vie à n'importe qui, que ce soit son héros, euh, les créatures, n'importe quelle créature. Alors pour ceux qui viennent de très longtemps, la mécanique de découverte, ça vous affiche trois cartes et vous en choisissez une donc c'est quand même assez puissant donc là on est parti sur du full défensif pour mélancolier pas de problème on a deux potions pour euh, pour raser le board complètement un gros drake pour, pour raser une autre fois le board pour tuer de la grosse créa pour tuer de la petite créa après pour l'instant Nyx n'a pas dévoilé qu'il jouait Katun. ce qui est relativement rigolo donc cette potion là, la potion de 5 points de dégâts. Vous avez ma ah voilà, ça commence à taunter, c'est là. Évidemment. Donc la potion à euh, 5 points de dégâts, elle inflige chaque point de dégâts à tout le board. Donc tout le board. Uniquement au plateau, pas au héros. Et zéro au dragon. Une petite carte qui n'existe plus. Ça, ça lui file plus 1 plus 1 jusque dans le deck Ouais, c'est les... du moment qu'il est là en fait. Donc à la fin de chaque tour, il va donner plus 1 plus 1. Bon. Là, il est plus là. mais. Il est plus là. <rire> Et donc Katoon, il est... une fois que tu le poses, il, infl... il inflige son montant d'attaque réparti entre tous les adversaires. Donc s'il est 22-22, il va infliger euh, et que t'as euh, 15 PV sur le board et toi t'as 2 PV, bah t'es mort. Sûr, vu que t'as as que 17 points de vie en tout. Ah, on est parti sur, la, sur, sur le fait de faire grossir son Katoon. Hein, euh... Mais là, avec... Euh... L'early curve que, euh, que Nyx a eu. C'est dommage. Euh, parce que là, on a on arrive sur des tours où euh, Mélancolie va se gaver hein, niveau. Euh, niveau carte. Eh oui, ça c'est dommage! <rire> Donc cette créature-là, à chaque fois qu'un serviteur est soigné, ça donne plus un plus un à votre Katoon. Donc le fait, de faire, le fait de faire un match miroir de prêtre, c'est très relou. Parce qu'à chaque fois que Mélancolie va soigner une de ses créatures, ça va ça donner va plus, plus un plus 1. the West, les duels de prêtres, ma définition du fun. Oh. <rire> Mais il va arrêter de fouiner, oui venant d'un mec d'un mec junkrat, je suis pas sûr que la définition de fun soit soit recevable mais... Et ah oui, mais ça commence à devenir gros quand même ça commence oui ça arrive en fait je pense que le la, la, la façon pour euh, nix de gagner ce match là, vu comme ça se profile avec euh, les potions et les autres trucs euh, assez violents et que Mélancolie va sortir pour, pour gérer tout son board, ça va être de faire un Katoon quasiment 30-30 euh, histoire de one shot euh, le. Parce que sinon ça va être assez compliqué. Oh la vache! <rire> ah non, c'est pas. Euh, il prend pas un stack. Ah si, il prend... si, si, si! si. <rire> Si si, ouais d'accord. Oh là là. Mais après faut quand même se méfier de ça aussi. Hein. Si euh, si Mélancolie survit au ou Katoon, ouais, ça pourrait se retourner contre, contre lui. Hein. Un truc pour le gérer. Euh... Mmh. Ça va être un peu galère derrière. Et là, un truc pour le gérer. Contrôle mental. Euh... Ouais, c'est ça. C'est vrai parce que je suis idiot parce que toi t'es pas sur ma game. Je, je suis débile. Je suis en train de te montrer les cartes, mais je montre les cartes pour, le, pour les viewers, mais t'es pas au même endroit. Ah <rire> oui, Ah Ah, on s'est dit voilà, on respecte plus rien, on y va directo, ça c'est. Le respect, qu'est-ce qu que c'est <rire> Donc Encore une fois, cette carte là, c'est une carte avec découverte euh, si vous avez un dragon en main. Et on voit que Mélancolie a l'air de jouer souvent ce deck là, parce qu'elle prend directement la carte avec le plus de value possible. C'est à dire, cette carte là, qui est donc 5-6 pour 5, si vous avez un dragon dans votre main, donc elle aura toujours un, dra un dragon dans sa main quasiment, ça vous fait découvrir une carte du deck de votre adversaire. Donc elle peut récupérer euh, 4 tout, mais dans mes souvenirs il ne sera pas buffé. Ça sera juste une 6-6. Juste. Juste. Bah après c'est une 6-6 pour 6. Pour 10 qui inflige 6. C'est propre. nick et Mera qui passent le balai. Et qui a, qui a bien pioché dans son deck hein, c'est. Euh... Ah ouais, non, le tour d'avant. Euh... Ouais le tour d'avant ça lui a fait du bien. Hein. Le tour d'avant lui a fait beaucoup de bien, ça Parce que là, il a, il a pioché quand même 7 cartes de plus que, que Mélancolie, hein, c'est pas... <rire> c'est pas de C'est pas rien quand même <rire> Je suis dans une merde noire. Mais t'en as combien Ah, c'est parce que t'en as découvert. Ah, c'est une catastrophe. Est-ce que j'ai une carte qui me permet de sortir de cette merde J'y pense. Donne-moi une carte qui me permet. C'est pas ça que je. C'est pas une carte comme ça que je. crois que t'as mal compris. Mmh. Euh... C'est ce qu'on dit, ça. Un yeti, quoi. problème avec mon <rire> C'est inattendu. C'est pour ça que c'est assez compliqué de faire un Katoon assez gros pour. pour one shot. Pour one shot. Après, il y a tori qui est là. Si jamais euh, Nix joue Bran et Katoon, et, et, euh, et ça veut dire qu'il peut poser les deux en même temps et ça fait du fois 2. On sait jamais. Parce que Bran fait qu'il double les cris de guerre. Ouh ça ça fait mal. Ça s'il a pas Bran dans son deck par contre ça va ça va un peu sonner la fin de cette, euh, cette première manche. Eh hey, Katun il reste au fond du deck, il veut pas venir, mais il a dit non. Non non. Au final, j'étais pas confiant au début euh, de la, de la curve de mélancolie, mais ça a l'air de... Ah quand, quand le deck d'en face... Qu'elle a un peu eu le temps de, de se mettre en place, ouais. Mm, c'est ça, ça. a déjà un peu plus de gueule. <rire> quand quand t'as pas, oh, euh... <rire> pas le temps de rocher. Quand t'as pas le temps de rocher, c'est quand même euh, c'est quand même assez compliqué après pour après un de dragon de se faire de se faire fumer à la tronche. beaucoup de Je suis dans une carte noire. c'est ça. Madre de tio. Est un au diable. Oh yeah! la blague. Mm. Euh... Non, mais tu construis des decks en fait. Moi je, je fais des petits decks comme ça, tu vois, genre pour rigoler. <rire> <rire> <rire> je, je sais pas de faire des trucs. <rire> aïe aïe aïe. Ah mais j'avais jamais vu, quand tu mets de l'eau, ça fait pousser des légumes ici. Ouais, c'est trop classe. Moi, j'essaie toujours d'avoir tous les violets. Les violets Des fois, il y a des bottes qui apparaissent. Il y a des carottes, hein. Je ne peux pas faire grand-chose, en fait. Quoi Oh là. Bon. Il a pas vraiment de play euh, agressifs pour mélancolie. Non non tout est. Oui ouais, c'est tout sur la défense, euh, tout tranquille. On est là, on prend est le temps. dans le contrôle. On pose euh, nos grosses créas, on s'en fout, on a de la vie. Hein, est... Est la des Alors je sais pas vous, mais moi ça me stresse le petit cerf-volant donc j'enlève tout le temps. Voilà, ça va mieux. Vas-y, je fais pareil pour suivre le match dans les mêmes conditions. <rire> C'est important. Ah, on laisse vraiment rien du tout à Nix comme possibilité de comeback. On clean tout. Et il n'y a toujours rien. C'est. C'est une sale histoire. C'est. <rire> Pour avoir joué avec Nyx euh, à d'autres jeux, normalement il a quand même pas mal de chance, mais alors là c'est. Euh, c'est très triste. Enfin, c'est très triste. De toute alors façon, oui, je le connais main, euh... pas, mais il était tellement badass qu'il a sorti une musique quand il a pop quand même. Ah oui, oui, non, mais ça c'est. Euh... C'est. La plupart des légendaires en fait ont une ont leur thème okay. directement. D'accord. Et. Allez, ils... avec le... Les commentaires intéressants une fois de plus. Ouais, mais non, mais c'est normal. Elles ont un petit contour exprès en fait. Pour montrer qu'elles sont. Le contour à mais pas de la musique. Je pense que Nick est en train de s'arracher les cheveux. Après, il a, il a une chance sur quatre maintenant de piocher son cartouche. Il faut voir les choses comme elles sont. Yeti. Un Yeti mécanique. Un pas du tout. <rire> <rire> pas du tout, c'est juste que il me fallait des cartes dans ta ma main. <rire> non, moi, je compose pas. C'est mais... <rire> parce que tu sais pas comment je fais mes decks maison. Moi, je prends une thématique et je, je me tout dedans. Et ça n'a pas ça. Oh, moi, j'aime bien les faire moi-même. Tu vois, genre, puis je, je prends des trucs au pif qui ont l'air cool. Tu vois. Bien que j'aime pas du tout mon deck prêtre, mais peu importe. Non, mais vas-y, continue, tranquille, Peter. <rire> Allez, mais s'il te plaît, j'en ai 4! <rire> j'en ai 4! Non, mais sans déconner! C'est pas possible! C'est triste, c'est super intéressant de voir un prêtre Katoon, mais de pas voir Katoon, c'est. Euh... Je sais pas toi, mais moi, ça me rend triste. Ouais, c'est. Au moins, On de sent le monde se passe pas comme c'était prévu. On voit que Mélancolie compte sur ses petits doigts histoire de vérifier si elle a bien de létal sur le board. Euh... On a dit un tournoi de fil est sympa, mais les personnes sont là pour <rire> ah bah pour y aller. On est <rire> pas le temps de niaiser, on se dépêche. Hop, c'est fini. Ah, ça c'est crade. <rire> <Désolé>. <rire> Hop. On va mettre à jour le petit Il Est-ce que c'est euh, oui. obligé de rejouer prêtre là ou... Non, il joue ce qu'il veut. Et on est sur du mage-mage. Normalement, il y a moyen que ça aille un tout petit peu plus vite. Ah, le beau jeu On voit directement Yuxaron dans la main de, de Mélancolie qui s'est dit Si je suis en train de perdre, je rase, je rase tout et je fais à la chance et on a du mage tempo pour Nick il semblerait. Si je ne dis pas de bêtises. Mélancolie qui a le mage doré d'ailleurs. Ce qui signifie donc qu'elle a gagné 100, 500 parties en classé avec. Oh putain mettez gold en mage. <rire> Ah non mais non mais ça n'importe quoi Attends, c'est où la touche abandonnée Oh non <rire> Alors je sais pas si t'as vu la main de Nix. Alors Mais. Je <rire> suis pas sûr mais je crois que c'est un secret. Son deck hein c'est. Euh... <rire> oui. <rire> ça a l'air. faire une entité miroir sur un T1 ça fait ça fait mal mais après ça peut être une petite strat comme ça tu installes la deuxième entité miroir et comme ça la personne ne s'y attend absolument pas ça a l'air de jouer quand même aussi pas mal de secrets du côté de mélancolie parce qu'il le mage du Carintor qui est présent mais il n'y en a pas en main, oui. donc, de toute façon, là, il va falloir piocher allègrement. Alors, on va essayer de mettre le chat à disposition parce que je galère à faire des allers-retours. <rire> Mais je galère vraiment, c'est horrible. Hop, ici. On est quatrième sur Hearthstone, et bah bon dieu Quoi <rire> Un jeu passionnant ou un stream à... à 10 viewers et quatrième Alors on est 13 déjà, ok. Ah bah bon, moi je vois 10 sur... C'est bizarre hein Ouais j'ai 10 aussi ici, mais j'ai 13 sur... J'ai 13 sur... sur la tablette. Ok. Ah là ça y est, c'est parti, on, on se crête partout. Donc il y a un dupliqué du côté... Euh, du côté de chez Nix. Ce qui peut se révéler dangereux, hein, le dupliqué, parce que vu qu'il a le courbe-sort, le courbe-sort, courbe si Mélancolie fait un éclair de géant sur une des créatures qui va poser, voilà, par exemple lui, il y a le courbe-sort qui va popper. Oui. Elle va mourir. Et lui, le dupliqué va s'activer, donc il aura juste 2-1-3 dans sa main. Ce qui sera relativement triste. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Sauf si Mélancolie décide de trader directement avec la 4-3, mais ce serait... Euh, pas surprenant. J'aime bien quand j'ai raison. Tu vas voir tout le truc se dérouler, ça va être beau. Euh non, euh, c'est... Tada Magnifique. <rire> Salut canoir poireau, ça va et toi Ah là par contre ça va faire mal pour, euh, pour un X, là, les, euh, les pichenettes de la 2-4 en boucle, ça va être euh, ça va être ultra relou. Avec Mélancolie qui en abuse et sur abuse. Ce là n'existe plus dans la méta parce que euh, ce petit bonhomme est parti. Avec le standard. Lequel 10 euh, flammes le, euh, Oui c'est ça, la 2-4, excuse-moi. Ça a l'air d'être une certaine vision de l'enfer. Bah c'était un DD que je jouais le plus, aussi. Parce que c'était... On se demande euh, pourquoi. Parce que ça restait sympa, mais tu pouvais, si tu faisais une sortie pourrie, c'était une sortie pourrie, quoi. Ah mais attends, Nick, c'est déjà à portée de boule de feu, en fait. Ouais. Là, là justement, Mélancolie a vérifié si c'était une entité une ah, euh, ou un ouais. contre-sort, et puis... Euh... Ah Ah bah d'accord. On joue avec la nourriture chez Mélancolie. Ou alors à la zappé après. Vous aurez ça sur la VOD, sur la VOD vous les entendrez euh, eux, de leur côté. Donc il y a des chances que vous entendiez euh, mélancolie gueuler comme un putois. Après en se disant, oh mon dieu, j'avais ma boule de feu <coughs> Voilà, est, truc est... Euh, truc rigolo. La wyrm, c'est à chaque fois que vous lancez un sort, on gagne plus un d'attaque. Lui c'est après que vous ayez lancé un sort. Donc, vu que le sort a été lancé, la wyrm a gagné un, un, un, un d'attaque. Mais vu qu'il euh, qu est mort avant d'être lancé, lui la. n'a pas lancé de petites boules de feu. C'est rigolo hein Voilà donc Mélancolie a fait ah oui finalement je suis <rire> désolé. Le petit overkill de 1. <rire> Hop Et bien le premier match est terminé. Ouais du coup premier match euh... On va sortir, on va ah, aller les rejoindre. Je pense. On va leur demander d'abord s'ils veulent papoter. Alors, hop, mmh, mmh, mmh. je leur demandais en MP. Félicitations. Hop, je leur demande s'ils veulent, si ça la dérange ou pas, qu'on vient de leur faire coucou. Cette interview au calme. Ouais, tranquille. Très professionnel. Alors, Nick est parti. <rire> <rire> en même temps... En même temps... Peut-on vraiment le juger Non, je ne pense pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être euh, au calme, ça se remet de ses émotions. On est donc sur un petit 2-0. Euh, alors Cartel, oui tu peux être interviewé toi aussi, mais Seulement <rire> on fera pas ça en stream, et du coup en fait ce sera juste un coup de téléphone. Mais euh, quand tu veux. Ah le tournoi Armelo, j'attends de voir. Il semblerait que Mélancolie ne soit pas vraiment euh, beauté pour ça, voilà, alors elle est euh, ailleurs. Non. Eh bien du coup on va passer sur euh, le deuxième tournoi. Le deuxième tournoi. Alors tu je fais, fais tout. Tu fais très bien de demander à euh, Armello, c'est un, c'est un <rire> jeu de plateau très sympa euh, <rire> sur lequel on se bourre la gueule assez fréquemment euh, en, en toute amitié. Et je saurais pas, euh, je saurais pas comment décrire ça. Par euh... ouais, non, c'est. En gros, t'as des quêtes, t'as beaucoup de jets de et, et c'est rigolo. Mais.. Non, ça s'en sent oh, pas vraiment en civilisation. En sent pas vraiment, non. En gros, tout le monde poursuit le même, euh, le même objectif, mais t'as plein de façons différentes de gagner. Et du coup, c'est... C'est rigolo. Euh... Ouais, c'est du... Euh... 1v1v1v1. C'est ça. Donc normalement Mélancolie va nous rejoindre pour papoter. Ah bah non faut qu'on descende en fait. <rire> Solo c'est effectivement pas terrible euh, Armello pour le coup. Wise Ouais Je J'ai changé de salon juste deux secondes. Ça marche. Coucou. Coucou. Hello. Hey. Alors nous sommes là Devant pour Mélancolie, interviewer Mélancolie. Si elle veut bien sortir de sa torpeur. Ah oui. Merci. Pardon. bonjour félicitations merci un petit 2-0 un... un gros 2-0 même euh, le... le deuxième match a pas duré si longtemps que ça mine de rien pourtant j'ai rallongé d'un tour oui Alors, je, je, tour, je, je tour. me suis dit Comment que qu'on a... qu avait remarqué je me suis je demandé pas, si tu l'avais raté ou si tu euh... bah je pensais à un bloc et tout et j'étais lancé sur mon truc et après quand j'ai fait fin de tout si mais en fait j'avais assez et <rire> <rire> Démonstration des... <rire> Après, il a pas eu de chance, je m'attendais au Ktoon. Ouais, le Katoon le qui était pas dans les, euh, les 3-4 dernières cartes, c'était... Euh, Ça, c'était affreux. C'était triste, mais, euh, mais t'avais quand même pas mal de moyens de le gérer, donc... Euh, même s'il est arrivé sur le board. Il sera arrivé sur le board assez tôt, peut-être, mais... Euh... Mais bon, te voilà donc en demi-finale, directement. Donc tu vas rester avec nous pour le reste de la soirée Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Ça a l'air d'être enchanté. Oui, et bien, ok. Bon, et eh bien parfait. Je vais donc dire à Balka et à Ada qui sont les suivants.